Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Pour que vous veilliez ça Nous sommes de tout cœur, reconnaissant notre Dieu, pour cette grâce encore qui nous apporte ce matin, notre rassemblée en son nom, comme notre précieux frère, là aussi bien lui, encore dans les Saint-Écriture, au temps de la grâce, je dis, ce Et aujourd'hui, salut, je christ Voici donc les temps favorable, et nous, nous sommes vraiment reconnaissants de tout notre cœur, pour ce qui nous accorde aussi des moments comme ceci, dans un âge tel que nous sommes aujourd'hui, mais nous devons réellement aussi prendre conscience de cette grâce que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde en tant que peuple de Dieu, fils et filles de Dieu, ceux-là qui ont eu à pouvoir aussi trouver grâce à ses yeux, et qui ont eu à pouvoir aussi entendre aussi son appel pour ces temps le soient temps dans lesquels nous sommes et nous vivons aussi. Nous sommes dans l'âge de la Odyssée. Et comme nous pouvons aussi nous savoir, selon les scènes écritures la Odyssée, c'est le dernier âge et nous sommes de ceux-là qui sont dans cet âge en question et subissons ce qui est c'est que la Odyssée, nous sommes aussi de ceux-là qui faisons l'histoire de la Odyssée. Comme ceux qui ont été dans le temps, dans l'âge de Fès, ont fait aussi l'histoire de Faises, effectivement, dans le temps dans lequel ils étaient. Et nous aussi, nous sommes dans ce temps où aussi, nous faisons aussi l'histoire. Et Dieu, notre Seigneur, veut aussi faire son histoire avec nous. Oui, si le Seigneur nous a accordé la grâce, de savoir qu'un jour viendra où nous ne serons plus assis comme nous le sommes, mais à ce moment-là, quelque chose d'autre se serait passé, ce que nous devions nous retrouver de l'autre côté. Mais avant que ce temps ne puisse arriver, oh, la direction devra être prise, effectivement, parce que ça dépendra maintenant de là où tu devras passer, soit l'éternité, soit réellement, des siècles et des siècles dans un lieu de tourment, comme vous pouvez le savoir effectivement, cela nous a été déjà montré aussi dans les saintes écritures avec les riches et les pauvres, à Lazare, il y a bien des endroits différents. Le problème, c'est de pouvoir savoir où, où vous irez effectivement, après que les temps sur la terre, parce que l'homme a un temps déterminé sur la terre, qu'il le veuille ou pas. Il se croit peut-être riche, ou je ne sais pas moi comment, tout ce qu'il pourrait faire, mais il y a un temps qui lui est déterminé sur la terre. Et lorsque le temps qui t'a été déterminé sur la terre arrive, il y a bien un chemin que tu dois emprunter. C'est pourquoi aujourd'hui encore le Seigneur accorde la grâce. Il ne faut jamais qu'il y ait des habitudes. On ne s'habitue jamais avec Dieu, mais on vit avec lui. Amen. Et c'est une grâce lorsque nous constatons que notre vie est constamment en marche et qu'effectivement que ça travaille et que nous nous examinons au jour et au jour pour que si ce jour-là arrivait, je puisse toujours être dans la voie que Dieu lui-même m'a accordée, la grâce de pouvoir être placé. Parce qu'il a dit « Je suis le chemin ». La vérité et la vie. Nul ne vient donc au Père que par moi. Si sur la terre nous avons fait le choix juste et exact et que le Seigneur nous a accordé la grâce de pouvoir être placé dans ce chemin, la Bible dit que nul impur n'y passera. Seul le racheté et l'éternel y passeront. Nous ne sommes pas en train de pouvoir jouer au théâtre, mon frère et ma soeur, mais nous sommes en train de pouvoir nous préparer pour ce jour-là, afin que notre cœur, lorsque nous pouvons réellement nous trouver aussi dans sa présence, nous pouvons être sûrs et certains, et réellement que nous entrerons avec le bienheureux, et que nous pourrons aussi vivre dans sa présence. C'est pourquoi, il nous accorde la grâce de pouvoir, aussi longtemps que nous sommes sur la terre, d'entendre aussi sa parole, pour que nous puissions aussi voir qu'elle est donc la volonté de ses dieux, à nous qui avons trouvé grâce de pouvoir les connaître et de pouvoir aussi les recevoir avec conscience comme étant notre sauveur et notre rédempteur. Pas une formule mais en fait une réalité pour nous et nous savons pourquoi nous l'avons réellement reçu et nous savons où nous allons avec lui. Parce que si Christ est à nous, l'espérance de la gloire, nous savons réellement où est-ce que nous allons aussi. Que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde sa grâce. qu'Il dispose réellement nos cœurs pour que, dans notre vie sur la terre, nous puissions vraiment lui donner du temps. S'il y a un temps où nous devons donner vraiment du temps au Seigneur, c'est bien cet temps. Nous voulons réellement que le Seigneur, notre Dieu, nous instruise et qu'il nous accorde vraiment la grâce de pouvoir davantage être identifiés à lui et que nous puissions de plus en plus atteindre et avancer encore afin que nous puissions être à son image, pour que, comme le saint ecriture le dise, tel il est, tel aussi nous sommes appelés à pouvoir être. Non seulement parce que les temps d'avenir, mais déjà sur la terre, nous voulons que le Seigneur nous aide à vivre comme lui, il a donc écrit. Léon nous nous allons prendre l'écriture dans le livre de Luc, au chapitre 17. Luc, chapitre Nous bon, disons à partir du verset 22. Luc 17, verset 22, il dit. Il dit aux disciples...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 et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Les déluges vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera de même, pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais, du jour où l'autre sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel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 L'une sera prise, l'autre sera laissée. Les deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise, l'autre laissée. Les deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, mais où sera, Seigneur? Et il répondit, où sera le corps, l'assassin de l'eau, les mm -hmm. Amen. Amen. Amen. Précieux Sauveur, mm -hmm. ce matin, nous voulons te dire encore merci. Nous nous réjouissons parce que tu vis en notre Dieu. Si mm -hmm. tu ne vivais pas, mon béni, ne me perds pas que serions-nous aujourd'hui, Père? Où que nous mon bénévole Père de Quelle orientation, quelle direction? Quel chemin, mon bénévole Père de Parce que tu es vraiment le chemin, la vérité et la vie. Merci encore de ce que tu nous as fait la promesse que tu seras avec nous. Même nous jusqu'à la fin de temps, Père. Merci encore pour ce temps. C'est le moment que tu nous accordes pour ta parole à toi. Viens, mon Père, viens parler de nous parler, mon souverain. Nous avons tellement soif de connaître la vérité. Tu as dit vous connaîtrez la vérité, la vérité vous a Vous Nous voulons être instruits par toi, nous voulons mm -hmm. être éclairés par toi. Mm -hmm. Pardonne-moi, Père, soutiens-moi dans ta grâce, tu béni. Il s'agit de ta parole, pas la parole des noms, la crainte et le respect, envoyez encore nos cœurs, Père, parce que nous voudrions que toi, tu parles, Père, Amen. que tu nous aides encore, que tu soutiennes encore ce peuple, Père. Seigneur, agis en fait, que ce peuple voie et que ce toi, ce n'est pas un homme, mais c'est ta gloire à toi, c'est ta parole à toi et c'est ton œuvre à toi, Père. Oui, je vous apprenez des grâces encore ce matin. Je t'ai supplié, mon Père, pour ce Amen. C'est toujours merveilleux parce que nous sommes amenés à pouvoir lire les écritures et surtout de pouvoir aussi voir que le Maître, lorsqu'il était sur la terre, il cessait de pouvoir parler et instruire ses disciples à lui et leur dire des choses de telle sorte qu'ils puissent arriver à pouvoir avoir confiance. Et savoir que toutes ces choses que le maître nous a réellement dit étaient vraies, et cela démontre effectivement que le maître connaît donc l'avenir, il connaît donc les choses qui doivent arriver avant même que ces choses soient. Cela démontre en réalité qu'il a l'autorité suprême, et qu'il a le contrôle sur toutes choses. Rien ne lui échappe. Et que ce que lui il dit, la chose doit certainement arriver comme cela. Il n'y a aucune chose, il n'y a aucune puissance qui peut faire en sorte que ce qui est sorti de la bouche de notre Seigneur ne puisse pas arriver. Pourquoi? Il est toujours recommandé de pouvoir avoir foi en Dieu, avoir foi dans la parole du Seigneur. Et que nous sommes appelés à pouvoir avoir la certitude que c'est vraiment la parole de Dieu que nous, nous avons et que nous nous recevons. Parce que comme nous le savons aussi, cette parole qui est de Dieu, elle a en elle la puissance de pouvoir transformer et d'agir effectivement et de faire ce que Dieu eu à pouvoir vouloir que la chose soit comme cela. Pour l'avoir reçu et cru, effectivement, alors ils ont expérimenté beaucoup de choses dans leur marche avec ces dieux. Ils ont pu voir aussi des choses extraordinaires que l'œil ni la conception de l'homme ne pouvaient jamais imaginer, mais simplement à cause de la parole de ces dieux et de sa puissance, les hommes ont pu voir que le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac, le dieu de Jacob, c'est vraiment le seul et l'unique Dieu sur la terre. Lorsque lui, il fait, il a toujours une manière assez exceptionnelle de pouvoir accomplir ce que lui, il a déterminé. Il pouvait se trouver devant la mer rouge. Aucun dieu, aucune puissance ou terre ne pouvait rien faire à ce moment-là. Mais Dieu a prouvé qu'il était le dieu des dieux. Et les os se sont réellement ouvertes. Et là chemin fut frayé là où il n'y avait pas de chemin, où il n'y avait pas de voie, mais Dieu a pourvu en fait une voie pour que son peuple puisse arriver à pouvoir marcher, aller de l'avant. Ça veut dire que, nous comprenons que lorsque Dieu est en mouvement avec son peuple, la Bible dit frayer, frayer, ôter les obstacles sur le chemin de mon peuple. Rien ne peut empêcher que ce peuple puisse avancer si Dieu est celui qui le conduit. Peu importe l'obstacle, peu importe l'impossibilité de la chose, Amen. la Bible dit, si Dieu Amen. est pour nous, Amen. il sera donc contre nous. C'est là et la vérité, mon frère et ma soeur. L'assurance que nous devons certainement avoir, c'est que lui soit avec nous. Si nous savons qu'il est avec nous, alors toutes choses sont vraiment possibles. Là où il n'y a pas de chemin, il rien. Il ouvre le chemin. Amen. Là où il n'y a pas de solution, c'est sûr et certain qu'il est la solution à tous nos problèmes. Amen. Ce n'est pas historique, mais c'est une réalité. Amen. Et là, dans les scènes d'écriture que nous venons de pouvoir lire, il s'agit de lui-même, notre Seigneur, qui parle effectivement à ses disciples. Et cela que nous devons vraiment toujours prêter attention, parce qu'il est Dieu, et lorsqu'il parle toujours, c'est. Toujours un langage tout à fait spirituel, auquel nous devons aussi arriver à pouvoir saisir, parce que je pense que dans les scènes d'écriture, il nous est parlé, c'est cet homme de Dieu, l'apôtre Paul, il nous fait cela, je pense qu'il nous fait comprendre cela, je pense, dans le livre des Corinthiens, c'est probablement un Corinthien, au chapitre 3. Je pense que c'est cela je vais peut trouver. Un Corinthien, chapitre 2, je crois que c'est ça, oui. Il ici, verset 12. Encore un 2, verset 12, il dit, Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Car ah, pour que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce, il nous a donné l'esprit pour que nous puissions comprendre ce chose. Parce que la nature humaine, la compréhension charnelle ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Et nous continuons. Il dit, verset 13, il dit, et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne le Saint-Esprit, employant oui. un langage oui. spirituel, pour les choses spirituelles. Amen. Donc, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc, lorsqu'il parle d'autres dieux, il parle des choses spirituelles. Et pour que nous puissions comprendre ces choses-là, nous avons besoin effectivement de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de lui pour qu'il puisse réellement nous montrer et nous dire en réalité ce qu'il voulait dire à ce moment. Et qu'est-ce que cela veut dire, effectivement, et qu'est-ce que cela, effectivement, aussi à voir aussi avec nous, pour que nous puissions réellement réaliser que voilà ce que Dieu attend de nous, et voilà ce que le Seigneur a eu à pouvoir réellement aussi voir dans son plan, lorsqu'il a eu à dresser ce plan, effectivement, nous étions aussi impliqués là-dedans. Et là, il se révèle aussi à nous pour que nous connaissions sa volonté, afin que nous puissions être sûrs que nous sommes possesseurs de toutes choses avec lui. Nous continuons. Il dit, verset 14, il dit, mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, la parole de Dieu, elle n'a pas besoin d'une compréhension tout à fait naturelle. Parce que l'homme naturel, lorsqu'il rentre là-dedans, il ne va pas se retrouver. C'est comme ça qu'il en temps quand il est parlé effectivement du baptême, il trouve trois personnes en Dieu. C'est la logique humaine, ça. Parce qu'avec l'intelligence humaine en disant, Matthieu 28, il a bien dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc c'est bien trois personnes, ça c'est la logique humaine, effectivement. Or, oh, ce sont des choses qui sont spirituelles, il faut l'Esprit du Seigneur pour comprendre ces choses. Prêtez attention, s'il vous plaît, frères et sœurs. Parce qu'il est nécessaire que pour que nous comprenions les choses que Dieu nous a données par sa grâce, il nous faut réellement le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle il pouvait prier en disant, « Mais j'étais lourd, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses. » Aux sages et aux intelligents, ceux qui se confient dans leur propre intelligence, leur propre compréhension, leur propre sagesse, leur propre façon de pouvoir voir, Dieu ne peut rien faire avec vous. Il est Dieu l'a révélé aux enfants. ceux là qui se laisse réellement conduire par l'Esprit du Seigneur, comme la Bible le dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Le cœur étant réellement disposé à ce que le Seigneur puisse maintenant se révéler à nous, à ce moment-là que le Saint-Esprit prend le contrôle de ton esprit, de ta mémoire, de ton, ton cœur, de tout ce que tu es, pour que tout soit soumis maintenant, en fait, que l'attention, des frères et sœurs, puisse encore et être apportée encore davantage, pour que ce que Dieu dit ne soit pas dans votre esprit, mais qu'il puisse avoir la possibilité de descendre jusque dans l'âme. Parce qu'il y a une porte qui doit réellement être ouverte. En fait, que cela, descendant dans l'âme, vous savez maintenant ce que vous possédez comme trésor. Alors, votre âme, effectivement, aussi a une assise. Ici, dans les des d'Écriture, c'est le Seigneur lui-même qui parle à ses disciples. La Bible dit Et il dit aux disciples Des jours viendront où vous désirerez de voir un jour de jours de fille du Fils de l'homme. Et vous ne le verrez point. C'est lui qui s'adresse ainsi à ses disciples. Il dit, des jours vont venir, effectivement. Prêtez bien attention, frères. Vous, vous aussi, ici, vous désirez vraiment de voir un des jours. Ça ici. Un des jours du Fils de l'homme. Et vous ne le verrez point. Alors, on vous dit là. Il est ici, il est là, le pas, ne pourrait pas après. Donc il était aussi clair lorsqu'il leur parlait, de manière à ce qu'ils puissent comprendre, qu'est-ce qu'il voulait qu'eux puissent saisir. Il a d'abord répété en disant, Mais, oui, des jours viendront, oui, vous vous désirez de voir un des jours du fils de l'homme. De quelle manière il leur parlait, pourquoi il leur parlait ainsi, mon frère et ma soeur il parlait à ses disciples, effectivement, ce n'était pas sur une terre comme dans, dans le pays où nous sommes, c'était bien en Israël. Et pendant bah qu'il parlait avec eux, il était là, debout. Souvenez-vous, frères et sœurs, lorsqu'il était avec ses disciples dans le territoire de César et des filles, il marchait bien avec eux, comme vous me voyez debout devant vous ici, et il était là en train de pouvoir marcher avec eux, et il le suivait aussi. Et puis tout d'un coup, il s'est arrêté. Toujours en marchant. Et il s'est arrêté comme on le voit. Il s'est tourné vers ses disciples qui le regardaient et qui le voyaient. Prêtez attention, s'il vous plaît. Il dit, mais que dites-vous que je suis? Moi, le fils de l'homme. Donc, il a bien posé une question aussi claire. Parce qu'il le voyait il marchait avec eux, et puis c'est tôt dit, mais quel est-vous que donc que je suis Moi, le fils de l'homme, qu'il voyait avec eux, et qui était là. Alors vous savez maintenant, la réponse est venue, les uns disent que tu es Jean le Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, le prophète, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, en rapport avec le fils de l'homme, quand la question a été posée, ils se sont directement référés à des noms que vous, vous et moi, nous connaissons. Quels sont donc ces noms en question Jean-Baptiste, Élie, ainsi de suite. Jérémie. Alors quand on se pose la question de pouvoir savoir, mais pourquoi on a lié effectivement l'appellation en question par rapport à Jérémie, ainsi de suite Parce que nous regardons dans les 16 Écritures, regardez très bien cela. Dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 3... Ézéchiel 3, verset 1, il dit, Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, va et va, par, parle à la maison d'Israël. Il dit, J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre, remplis de l'entraille de ce rouleau que tu je le mangeais, et fis dans ma bouche doux comme du miel. Verset 16, il dit ceci. Au bout de sept jours, la parole de l'éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tu t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu la de ma part. Quand je disais au eh, oh, méchant, tu mourras, tu n'avertis pas, tu si ne parles pas pour détourner. Le méchant de sa mauvaise voix pour lui sauver la vie. Ce méchant mourra sur l'iniquité. Tu lui demanderai son sang. Mais si tu l'avertis, effectivement, le méchant, tu ne dois pas parler de sa méchanceté. Et de sa mauvaise voix, il mourra dans son iniquité. Et toi, tu sauveras ton âme. Il dit, toi, tu écouteras, effectivement, il mais tu, tu écouteras le, la parole qui sortira de ma bouche et tu la aussi de ma part. Donc nous comprenons clairement que quand il est question de fils et de l'homme, c'est en fait un rapport avec le prophète. Donc c'est-à-dire effectivement que c'est le ministère en fait du prophète. Donc un fils de l'homme, comme le Seigneur le montre ici, quand on parle de fils de l'homme, alors on sait effectivement qu'il s'agit effectivement de celui qui exerce le ministère d'un prophète. C'est vrai, n'est-ce pas mmh. Donc là, il montrait effectivement, quand il a posé la question de pouvoir savoir, mais hein, qu'est-ce que les hommes disaient de lui en tant que fils de l'homme, effectivement, qu'était-il, qu'est-ce qu'il vous en tant que fils de l'homme, c'est Jésus comme Matthieu 16, comme vous le savez. Et là, ils savaient tous, effectivement, que c'est Jésus que l'on voyait là. C'est Jésus-là que l'on voyait c était vraiment le prophète. Parce que remarquez très bien dans le livre de Jean, je pense vous savez cela. Jean chapitre 1, je suppose que c'est cela que nous avons de... dit. Jean, Jean chapitre 1, je suppose que c'est cela, oui. Plus... Verset 19. Jean 1, 19, il dit Voici donc les témoignages de Jean lorsque le juif envoya des Jérusalem, des sacrificataires et des Lévites pour lui demander Toi qui es-tu Il déclara, il n'y a point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Il lui demandait Quoi est donc Es-tu donc Élie Et il dit Je ne suis point. Es-tu le prophète Elle répondit non. Donc il savait qu'effectivement, que c'est lui qui devait venir le Messie dont ils attendaient en vérité. Il devait être réellement le prophète. Parce que pourquoi Parce que dans les saintes Écritures, la Bible nous dit dans l'Étienne, je pense c'est cela. oui, l'Étienne, je suppose que c'est cela. Ou même si nous allons pas dans même dans le livre de les actes aussi, cet homme de Dieu, nous en parle effectivement. Même dans le livre des actes, je pense que vous pouvez voir comme nous sommes à dans le monde. Le livre des actes, oui, chapitre 3, verset 22. Il est en rapport avec les tournois du Je pense que c'est cela, oui. Il est ici, Moïse vient nos le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères. Un prophète comme moi, et vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète à terminé du milieu du peuple, amen. amen. Et dans Luc au chapitre 24, il pouvait aussi rendre témoignage de cela, en réalité, pour montrer que la chose était aussi claire Luc chapitre 24. Merci. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem Ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci. » Quoi alors dit-il Et ils répondirent :« Mais ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. » Et comment le principal sacrificateur et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Donc il était réellement prophète, comme il posait la question et qu'il parlait effectivement ici à ses disciples dans Luc au chapitre 17. Nous comprenons effectivement que lorsqu'il fait donc appel, en fait en rapport avec l'appellation la, « fils de l'homme », ce qui veut dire que là, nous voyons qu'il exerce son ministère de prophète. Ainsi donc, nous lisons ici, il dit, mais des jours viendront où vous désirerez de voir un des jours du de Fils de l'homme et vous ne le verrez point. On vous dira donc, il est ici, il est là, n'allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit pris d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera donc le Fils de l'homme en son jour. Amen. Amen. Donc nous remarquons une chose, bien aimée, frères et sœurs, ce que le Seigneur montrait à ses disciples là-bas d'Israël pendant qu'il était sur la terre et qu'il savait qu'effectivement que le Seigneur avait fait la promesse dans les saintes écritures et en parlant par la bouche de Moïse, effectivement que le Seigneur, notre Dieu, sera... D'entre vos frères, un prophète comme moi. C'est-à-dire qu'il devait le voir effectivement, ce prophète, dans cette chair humaine. Le voir marcher effectivement sur la terre d'Israël, dans une chair humaine. Votre attention, s'il vous plaît, frère, ça. Le voir marcher effectivement, exercer le ministère de prophète effectivement. Comme le Saint-Écriture l'avait réellement dit, et de manière effectivement comme cela avait été prophétisé, effectivement, il devait l'exercer. Et ses disciples, effectivement, qui vivait avec lui, qu'on lui dit, mais, oh il dit, mais, oh mais tu ne sais pas ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, le un puissant prophète devant Dieu, ainsi de suite. Donc, il savait vraiment un prophète au milieu de La particularité de ce prophète était celui-ci. Tous ceux qui ont parlé avant lui, effectivement, étaient nés par le moyen par lequel vous savez. C'était des hommes qui ont été appelés, effectivement, pour arriver à faire exercer, effectivement, ce ministère auquel quand un homme est un prophète, Dieu lui parle, effectivement, il a laissé par l'éternel. Mais lui, lui, il est venu par la volonté parfaite de Dieu. C'est-à-dire qu'il était le Dieu prophète. Amen. Dans la chair humaine, effectivement, et qu'il marchait sur la terre, les disciples pouvaient le voir, peut-être même le toucher. Peu-être même l'entendre, effectivement, et même quand il parlait, priait il pour le mal, on le voyait, on entendait le Seigneur prêcher la parole, on le voyait marcher, aller de ville en ville, de pays en pays, de ville en ville, effectivement, de village en village, parce qu'il apportait réellement la bonne nouvelle. Il le voyait, il l'entendait. Il dit, des jours viendront de où il est temps de voir effectivement un des jours le de fils de l'homme. C'est-à-dire qu'avoir l'occasion de pouvoir le voir avec vous, marcher avec vous, prêchant comme il a prêché effectivement, en tant que prophète effectivement, être avec lui comme cela. Il dit, vous ne le verrez point. Il dit, mais on dira qu'il est ici quand les gens vous diront, oh, mais. Jésus est Christ. Il est dans telle maison. Il mmh. ne le croyait pas. Mmh. Amen. Et ce que Dieu nous donne du temps ce matin, c'est mmh. pourquoi j'ai dit que Dieu accorde la grâce à beaucoup et qu'il puisse arriver à pouvoir se saisir. Il faut être avant atteint intégré quand même. Je n'ai pas cité cela, peut-être mais que Dieu accorde la grâce, mais que Dieu révèle. Mmh. Amen. Comment pouvez-vous sous base de scènes écritures aujourd'hui? Vous tenir debout devant un peuple, dire que Léonard, il fait c'est lui, il s'est fait Christ. Je veux que vous compreniez ces choses-là simplement par rapport à ce que l'on dit dans la écriture. Frère, il faut que quelque part, on est allé, on est sorti de, en fait, dans notre esprit, est tellement au-delà de l'écriture, mais à compréhension de la parole de Dieu. Il est impossible, mon frère et ma Impossible. Que Christ, aujourd'hui, comme tant d'autres sur la terre peuvent le prétendre, que le Seigneur Jésus soit dans une chair en tant que Christ et marcher sur la terre. Mmh. Mmh. Mmh. Ce n'est pas possible. Mmh. Mmh. Ce n'est pas unique. Mmh. Mmh. C'est anti mmh. Mmh. Parce qu'en tant que Christ, lui, mmh. comme le primule, fils de l'homme, prophète, il a manifesté cela lorsqu'il était en Israël. Mmh. Mmh. Amen. Les hommes pouvaient le voir pouvait les toucher, les mmh. il pouvait prophétiser. Il va parler ce qu'il va dire effectivement. Il était dans une chérie main, manifestant ce ministère dont Moïse mmh. avait parlé. Amen. Mmh. Je veux que vous compreniez ces choses et sont nécessaires. Mmh. Mon frère et ma soeur, aujourd'hui dans l'église, mmh. on n'attend pas un Jésus humain comme je suis. Mmh. Ça ne peut pas être possible. Mmh. Amen. Amen. Pourquoi, frère Ceci est très important. C'est parce que les hommes ont moins une folie, frère, mm. Mm. qui peuvent arriver à voir dit cet homme s'est pris pour le Christ. Il faut être un fou. Mm. Mm. Il faut avoir atteint des, des folies, de folie, quelque part. Parce qu'il dit vous désirez le voir ces jours-là. Vous ne verrez pas Il est ici. Certainement, il y a des fous sur la terre qui se prennent pour qui mm. Pour le fils de Dieu sur la terre, effectivement, dans la chérie humaine qui est revenue. c'est pas possible. Pourquoi Je veux vous le prouver. Amen. Mm. Amen. Amen. Regardez comment le Seigneur, notre Dieu, montre les choses Regardez Il dit, lorsqu'on vous dira il est ici, il est là, n'allez pas, ne courez pas après, ça ne sert à rien. Amen. Il parle ici à ses propres disciples pour qu'ils puissent comprendre cela, frère. Afin qu'ils aient la certitude et l'assurance, effectivement, que le Seigneur, notre Dieu, il ne fait pas les choses comme les hommes. Vous savez, c'est par manque de connaissance des choses de Dieu que les hommes peuvent arriver la tête des hommes comme mmh. c'était des dieux, effectivement. Mmh. Mais quand Dieu trouve l'esprit et que tu comprends les choses de Dieu, mmh. alors tu sais qui tu peux adorer. Amen. Amen. Regardez cela, il dit ceci. Il dit mais, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Amen. Amen. Amen. Il dit, comme tu l'as dit encore, frère, pour que nous, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, quand l'éclair resplendit, mon frère et ma soeur, lorsqu'il brille dans le ciel, est-ce que est de nos yeux naturels on ne le voit pas Je pose la question, nous. Qui ne voit pas l'éclair dans le ciel Qui ne voit pas l'étoile qui part dans le ciel Quand tu nous vois naturellement, tu n'as pas besoin de les voir dans l'esprit. Non, dans les naturel, Mm. Tu le vois aussi. Mm. Il dit, ainsi sera, bien, ainsi donc sera, bien, ainsi donc sera le Fils de l'homme en son jour. Qu'est-ce que cela veut dire? Ici, quand il parle de Fils de l'homme, il ne parle pas d'un prophète qui doit venir, mm. il parle bien de l'humain, mm. pas de Dieu, de Dieu, qui doit se manifester plus tard. Non, il parle du Seigneur Jésus lui-même, mm. comme il était là dans sa forme naturelle. On pouvait le voir le toucher. Il dit, comme vous pouvez voir aussi les toilettes éclairées les ou la tétroite qui brille, effectivement, naturellement. Donc, ainsi sera aussi le Fils de l'homme, en son jour. En son jour. Donc, parlant de cela, effectivement, frères et sœurs, il montrait qu'en réalité, si vous pouvez bien prêter attention à cela, et c'est absolument nécessaire. Aujourd'hui, nous, en tant que nation, et en plus, non seulement cela, mais nous en tant que nation d'abord, parce que maintenant, si vous remarquez très bien, ce que nous sommes dans un temps où le Seigneur, notre Dieu, traite maintenant avec les nations. Et l'inquiétude dit Dieu a jeté le regard parmi les nations pour se choisir du milieu un peuple qui porta son nom. Amen. Amen. Donc Dieu a tourné les dos d'Israël pour tourner les regards vers les nations et qui traite maintenant avec les nations. N'est-ce pas vrai Amen. Pourquoi a-t-il tourné le regard vers les nations La Bible dit qu'il faut choisir du lit des nations un peuple qui porte son nom. Vous voyez cela? non? Amen. Alors, quel rapport y avait-il entre le peuple d'Israël par rapport à Dieu. En fait, le rapport est celle-ci, frères et sœurs. C'est que le peuple d'Israël, par rapport à toutes les autres nations sur la terre, le peuple d'Israël était un peuple élu. Il est tout à fait naturelle que Dieu à pouvoir faire, en fait, avec un peuple, à partir de leur père Abraham, comme vous le savez. Et quand Dieu parti aussi quand. Quand les temps étaient arrivés où ce peuple, lorsqu'il vint et qu'il allait effectivement dans un pays qu'on appelle l'Égypte, ils étaient rentrés en esclavage tout à fait naturellement. Prêtez attention à cela. Et alors, lorsque le temps de Dieu était arrivé, en parlant de son peuple, il est venu faire sortir un peuple aussi naturel. D'une manière naturelle, effectivement, l'esclavage l'a fait aussi naturel, il les a fait sortir. Et quand il a fait sortir le saint tout nous montre effectivement que ce Dieu a manifesté des choses d'une manière assez extraordinaire. Même les nations dans un trou pouvaient voir effectivement, parce que pour, il faut il mais il interroger les temps anciens, avoir entendu chose de parler, il tu a un Dieu qui soit venu, a son peuple, effectivement, et que ce Dieu a parlé à son peuple, que le peuple a entendu, effectivement, leur Dieu parler sur la terre. Jamais, tu es une nulle nation. Donc d'une manière aussi naturelle, Dieu a eu à pouvoir le faire pour Israël en le faisant sortir. Il était donc aussi important, mon frère et ma soeur. Comme il était aussi question que Israël devait avoir un, un territoire, un pays, une terre promise, pas un monde effectivement, un pays spirituel, non, un monde, un pays effectivement naturel, dans lequel il devait aussi entrer naturellement. Et dans ce pays effectivement, qu'il avait donné, il fallait qu'ils puissent arriver à pouvoir adorer aussi leur Dieu dans ce pays-là. C'est pourquoi, dans ce pays même, comme ils avaient la promesse de Dieu, Dieu devait aussi venir dans une chair humaine, dans un pays aussi comme le nôtre effectivement, mais un pays que Dieu avait lui-même choisi et aussi donné en fait comme héritage à son peuple. De manière à ce que ce peuple-là puisse réellement adorer. Vous savez, frère ça si Israël avait réellement reconnu son Dieu, les choses ne seraient pas comme nous les avons aujourd'hui. Vous savez ça Amen. Parce que la Bible dit, elle est venue chez les siens. Donc, le Dieu créateur des cieux de la terre, la parole de Dieu a été faite chère, c'est Dieu est venu dans cette terre tout à fait naturelle. Dans un corps aussi naturel, comme le mien Parmi le peuple, effectivement, élu des dieux, appelé des dieux. Il est venu parmi les siens, pas parmi les étrangers, mais parmi les siens. Et la Bible dit, les siens ne leur point réçu. Là, en Israël, on pouvait voir Jésus de Nazareth marcher sur la terre. Effectivement, exercer aussi en tant que prophète comme cela a été ainsi annoncé. Mais maintenant, regardez dans le scènes écritures ici, frères et sœurs, l'Écriture nous dit, pour que nous puissions plus en du clair, il dit, comme l'éclair, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi il sera donc le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut par qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Donc, pour que nous comprenions clairement qu'il ne parle pas d'un futur prophète qui viendrait, qu'on appellerait fils de l'homme, qui prendrait la place de écriture aussi. Non, en fait, il parle effectivement de lui-même. Il parle en fait de lui-même. En disant, effectivement, oui, parce qu'il montre ici, mais il faut d'abord qu'auparavant qu'il souffre et qu'il soit rejeté par cette génération. Donc, se référant vraiment à sa personne, à lui. Amen. C'est important cela, mon frère et ma soeur, que Dieu ouvre votre entendement, votre esprit ce matin. Dis, comme les parle parlent de l'Orient sur l'Occident, ainsi sera le fils de l'homme en son jour. Et il montre effectivement que ce n'est pas une, une, une, une vision, que cela sera une vision, non, il montre effectivement que ça sera quelque chose. Parce que quand on donne cet exemple, c'est pour que nous puissions être sûrs et certains. Que la chose sera réelle, pas une vision, mais une réalité, en rapport avec le Fils de l'Homme. Mais remarquez très bien, Frère et soeur, comme nous le disons. Il a marché en Israël. Il était naturel, effectivement, en Israël. Et c'est là même qu'il fut même crucifié. Parce que frères et sœurs, on n'a pas crucifié un esprit, non. Amen. On a crucifié un homme sur la croix. Amen. Amen. Ce n'était pas un esprit ou une vision qu'on a, a, a. Non, non, non. Il y avait un homme sur la croix. Mmh. Mmh. Un homme fait des sangs et des chers. Mmh. Mmh. Que même le peuple d'Israël, même les pieds pour l'appeler. Oui, c'était Jésus. Mmh. Et même pour pouvoir prouver aussi au monde, il était des chers et des sangs. On l'a flagellé. Mmh. Les soldats romains n'ont pas frappé un esprit. Mmh. Ils ont frappé un homme. Mmh. Ah, c'est même le soldat romain, n'a pas mis la Nazareth dans l'Esprit, c'est dans un nom. Amen. Cet homme. Cet homme-là, c'était Jésus de Nazareth. Amen. Vivant sur la terre, effectivement, un puissant prophète, donc là, il est dans son ministère, en tant que fils de l'homme. Vivant et marchant sur la terre. Vous sur la terre, effectivement, d'Israël. Je voudrais que vous prêtiez attention pour l'amour de Dieu. Il n'y a aucune promesse dans les Saintes Écritures, en rapport avec les nations, lorsque nous lisons les Saintes Écritures. Il n'y a pas une promesse qu'effectivement, que le Seigneur Jésus sera manifesté effectivement parmi les nations lui, en tant qu'effectivement le Messie, le serviteur, dans son ministère en tant que fils de l'homme, d'une manière tellement aussi comme cela, et qu'il apparaisse effectivement, qu'il puisse arriver à pouvoir être parmi les nations agissant comme il a agi en Israël. Vous allez comprendre. Lorsqu'il a parlé ici en disant effectivement que. Comme l'éclair parle de l'Occident, l'Orient sur l'Occident, ainsi sera de Venemoiselle, le filme en son jour, il ne faisait pas en rapport avec effectivement la manière dont les choses allaient se passer avec les nations, il parlait effectivement en rapport avec Israël. Je mmh. voudrais que vous compreniez ceci, frères et sœurs. Nous allons prendre beaucoup de temps. Nous avons lu du chapitre 17. Jusqu'à la fin du verset 37, nous dirons l'entièreté. Regardez ceci, frère. Aujourd'hui, nous sommes l'église des nations. Comment nous le sommes réellement Parce que la Bible dit, Dieu a tourné les dos d'Israël pour se tourner vers les nations, pour aujourdhui un peuple qui porta son nom. N'est-ce pas vrai Amen, Amen. Nous sommes à la grâce de Dieu, le peuple que Dieu a eu à pouvoir appeler dans cet âge, et qui a eu la grâce d'entendre réellement aussi la voix du Seigneur dans l'âge de la où nous sommes. Qu'est-ce que nous, nous sommes? Parce que la Bible dit, Dieu a jeté le regard parmi les nations pour choisir du milieu un peuple qui porte à soi. Hmm? n'est-ce pas vrai? Amen. Mm -hmm. Alors, ce peuple-là qui porte son nom, qu'est-ce qu'il est ce peuple par rapport à Israël? Qu'est-ce qu'il est ce, qu ce peuple-là? Vous savez d'abord, hein, que Israël ne croit pas au prophète. Il a été instruit, n'est-ce pas vrai? Amen. Pour reconnaître les prophètes. Il a été instruit pour savoir l'importance des prophète, C'est pourquoi, lorsqu'il est venu, ce ministère de Fils et l'Homme se manifestait en Israël parce qu'il savait que ce Messie allait être un prophète. N'est-ce pas vrai? Mais les nations connaissaient ils des prophètes? Aucune nation n'a été instruite dans les choses de Dieu comme Israël. Vous et moi, nous ne connaissons même pas ce que c'était comme qu prophète. C'est vrai, n'est-ce pas Alors, le rapport que nous, nous avons, effectivement, par rapport à Israël, à l'endroit des dieux, est aussi différent. Parce y a un notre endroit, à notre regard, il faut bien comprendre cela, que le Seigneur veut votre intelligence. Le Seigneur, qu'est-ce qu qui qui est-il par rapport à nous parce que vous remarquez très bien que la Bible le dit, regardez très bien, est-ce que nous avons eu l'acte de chapitre 3, c'est l'apôtre Pierre qui dit, Moïse dit, elle est très bien, acte 3. Acte 3, 22. Moïse dit à nos pères, le Seigneur, votre Dieu. Vous suivez cela? Amen. Moïse dit, à nos pères, donc il parle effectivement à qui C'est pas à nous, hein Donc si on regarde cela, il parle effectivement aux enfants d'Israël Parce que nos pères à nous, nous, nous, nous, ce sont les apôtres. Amen. Mais lui, il était là, en train de voir effectivement parler, donc ce n'est pas encore notre temps. Est-ce que vous suivez Amen. Il dit, Moïse, il dit à nos pères, ce n'était pas à nos pères à nous, c'était à nos pères. Il dit à nos pères, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre qui entre les nations, d'entre vos frères. Un prophète comme moi. Est-ce si vous suivez ça Amen. Un prophète comme moi. Il dit mais vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Donc pour nous, il n'était pas le fils d'un homme comme cela. C'était pour eux, effectivement, qu'il dit, mais il sera donc le fils d'un pour eux. Ah si nous ne connaissons pas, c'était que les, les prophètes, n'est-ce pas C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, le Seigneur Jésus-Christ ne viendra pas pour nous en tant que fils de l'homme, mais viendra pour nous en tant qu'épouse. Mmh. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous regardez très bien ce que l'Écriture dit ici, dans Matthieu, chapitre 25, il nous allons comprendre cela. Matthieu chapitre 25 il nous dit. Verset Alors le royaume des cieux s'est semblable à dix vierges qui ont pris leur langue à à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Le froid, en prenant leur langue, ne prit point d'huile avec elle. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vase. Comme l'époux tardait, pas le fils de l'homme, hein. Comme l'époux tardait, toutes -toute s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on criant. Voici l'époux allé à sa rencontre. Alors toutes ces fiers se, se réveillèrent et préparent leurs Le faut dire au sage, donnez-nous de votre huile, car Comme l'homme s'éteint, le sage répondit, non, il n'y en aura pas, assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, qu'est-ce la Bible dit Le pour-arriva. Amen. Donc, l'époux, nous, nous l'entendons en tant qu'époux. Parce que nous, nous sommes l'épouse de Christ. Alors, regardez très bien, frère, beaucoup peuvent dire, mais qu'est-ce qu que le frère est entré Je vous dis simplement, priez. Que Dieu vous accorde la grâce, mon frère et ma soeur. Tout est scritturaire et biblique. Regardez cela, frère. Quand nous continuons à lire cette écriture, si vous regardez très bien, il dit ceci, verset 10, il dit, mais. Je dis, je dis, mais pendant, pendant, pendant qu'elles allaient en acheter. Le coup arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres viennent se faire et dire, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit, « Je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. » Verset 13, qu'est-ce qu'il dit ?« Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours, ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. » Alors frère Léonard nous a dit qu'effectivement que nous attendons simplement l'époux et pas les fils de l'homme, puisqu'il dit si on nous dit et bien, à laquelle fils de l'homme viendra, alors ça veut dire quoi Dieu ne se trompe jamais. Amen. C'est yeah. pourquoi il faut vraiment faire jamais que votre cœur monte dans l'orgueil. En disant, moi je connais, je n'ai rien à prendre de Dieu, tous nous apprenons. Amen. Amen. Mm -hmm. C'est extraordinaire ça. Bon, ça vous laisse. Dieu a choisi un peuple naturel. Comme nous, nous sommes un peuple spirituel. C'est vrai ou pas? Vrai. Quand Dieu traite avec Israël, il traite avec le monde des nations. Non mm. nous, c'est des individus qui mm. doivent choisir. Mm. C'est la vérité. Mm. Alors, regardez très bien cela que nous comprenons que les choses de Dieu, c'est spirituellement qu'on en juge et qu'on en comprend. Alors, regardez très bien. Le Seigneur, vous devez regarder ça dans votre esprit, il ne viendra pas pour nous en tant que fils de l'homme, il viendra pour nous en tant qu'époux. Mm. Tu restes là Amen. Vous vous souvenez dans les Saintes Écritures La Bible nous dit, nous l'avons lu avec vous aussi, mm -hmm. veillez donc il dit, puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme gala. N'est-ce pas vrai Amen. Vous vous souvenez des Saintes Écritures dans les actes au chapitre 2. Prénom. Si quelqu'un n'a pas de Bible, il faut qu'il demande. Et quand j'ai dit, lisons frère, je veux que tout un chacun de vous lise. Pour ne pas dire, oui, quelles sont les choses que les frères nous avaient racontées, parce que j'ai été voir tel, il m'a dit ceci, il m'a dit cela, ceci, il m'a dit, dit, dit ça, Frère, ayez vos Bibles en main. Oui. Lisons ce que les Saintes Écritures vous montrent, effectivement. Et alors, quand vous serez chez vous à la maison, cherchez des brochures, lisez les brochures. Et comparez avec ce que votre pasteur vous a prêché. ici pour voir si c'est pas conforme à la parole de Dieu et au message du temps du soir. C'est pour ça qu'il faut bien prêter attention, frère, et écouter, et lire. Quand on ouvre les Écritures, chacun de vous doit lire. Si vous n'avez pas de Bible, demandez, frère et défense, vous A au chapitre 2. Nous allons lire ici, à partir du verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous. Vous suivez ça Pas cet esprit. Hein. Mais cet homme qui était là physiquement parmi vous. À qui Dieu a rendu témoignage parmi nous devant vous par les miracles et les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré son décès arrêté sur la présence de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant de lien de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, en fait son point est branlé, aussi mon cœur dans, dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans les séjours de mort, tu ne permettras pas que ton cerveau à la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu ne peux pas me rappelleras de joie par ta présence. Homme, frère, qu'il me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche, David qui est mort, il a été en et que son sébulie existe encore aujourd'hui parmi nous. Mais comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec ses mots, qu'il ferait naître crises de sa postérité, selon la chair, pour le faire asseoir ou sur son trône. C'est donc la résolution de Christ qu'il a prévue et annoncée. Le Seigneur avait dit à David, tu ne manqueras point de successeur assis sur ton, ton trône. Amen. Donc il était bien question de qui celui, séance sur le trône de David, pour régner comme qui, comme roi. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Nous retournons dans Matthieu au chapitre 25. Verset 13. Vous devez comprendre que ces choses, elles sont nécessaires. Vous Remarquez très bien, mon frère et ma soeur, qu'est-ce qui s'est passé, avec les aimé, frères de ça. Ce qu'il y a dans Matthieu 27, vous nous montre effectivement que les se sont sortis, depuis qu'ils ont avancé, prêt. Et avant, avant, pris la avancé, prêté, attention, avancé, avancé, puis Ils sont sortis pour aller à la rencontre de l'époux, n'est-ce pas vrai? Alors, la Bible dit, mais lorsque le pot arriva, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le pot arrive, c'est pour prendre l'épouse. Puis la porte est fermée. C'est la période de bois, de tribulation, qui s'ensuit, mmh. N'est-ce pas vrai? Amen. Donc, lorsque le vient, votre attention s'il vous plaît, et que le vient qui prennent l'épouse, qu'est-ce qui se passe? C'est que le temps des gentils est terminé et le Seigneur se tourne vers qui? Vers Israël. Veillez donc parce que vous le savez. Puis si vous le savez, ni les jours ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra, cette partie-là ne concerne pas l'épouse ni l'église, mais elle concerne qui? Israël. Amen. Regardez ceci, frères et sœurs. Matthieu, chapitre 25. Nous avons lu au chapitre 25, c'est très dit, mais veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure à laquelle le Fils nous viendra. Matthieu, 25 maintenant. Nous lisons maintenant, verset 31. Qu'est-ce qu'il nous dit? Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque le fils de l'homme viendra dans sa gloire, dans une vision, non, il dit, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Ça veut dire quoi? Mon frère et ma soeur, là, il revient en tant que fils de David. Ça S'assiera sur le trône, mais c'est la vérité. Amen. Amen. Amen. On va le voir à l'Israël, assis comme un homme, assis sous le trône. Assis sur le trône, il, il mettra sa droite Nous le disons avec vous allez bien merci il a dit n'est-ce pas vrai frère que comme l'éclair part de l'Orient jusqu'à l'Occident n'est-ce pas vrai Amen. tout le monde le voit regardez le verset donc 31, et le suivant dit mais lorsque le fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges il s'assiera sur le trône de sa gloire qu'est-ce qui va se passer toutes les nations seront assemblées devant lui. Chacun pourra le voir. Il sera là, assis, sur le trône de David. Parce qu'il est aussi le fils de David. Parce que sur ce trône, maintenant, pour, pour juger. Mm -hmm. Sur le trône d'Israël comme roi, fils de David, comme Dieu avait fait la promesse à David, tu ne manqueras jamais de successeurs à suivre Ça, vous n'allez pas le voir en Belgique, il va sur un trône en Belgique ici, ni en Suisse, ni en Australie, ni en Allemagne, ni où c'est, ce sera donc en Israël. Le trône de son père David, sur lequel il s'assiera, là, il séparera donc les vraies avec les bons. Il va être instruit dans toutes ces choses. Et ça, c'est pas le jugement du trône blanc, comme vous le savez. Vous pouvez le voir. Nous allons pas rentrer dans cela. Juste que vous puissiez voir et comprendre cela, lorsqu'il ne fait pas réellement, quand il parle, lorsqu'on vous dira qu'il est dans la chambre, il n'y a pas. Il faut être vraiment un fou pour croire que, comme beaucoup le prétendent dans ce temps, dans les églises, que je suis le Christ, donc comme j'ai entendu, il y a un temps de cela, il n'y a pas tellement longtemps je crois que c'est en Russie, il y a un qui s'est dit, donc Christ lui-même, le Seigneur Jésus sur la terre, dans la forme de beaucoup de gens croissent là. et il court effectivement là. Il y en a encore d'autres qui se révèlent à différents endroits, d'une certaine manière ou d'une autre. Il est absolument impossible que le Seigneur Jésus puisse être marchant sur la terre effectivement, comme il a été en Israël naturellement. Je veux dire qu'on peut le voir naturellement être assis avec vous. Et manger aussi comme il a mangé avec les disciples. Non, mon frère et ma Vous savez pour quelle raison aussi, nous sommes dans une autre dispensation. Amen. Ce sont des choses qui vont un peu bousculer votre intérieur. Peut-être votre façon de pouvoir voir les choses. Pour que vous puissiez aussi réaliser que c'est la vérité et c'est public, c'est Jésus qui était sur la terre, qui marchait comme vous me voyez marcher ici, qui parlait avec ses disciples, qui faisait des miracles, comme vous pouvez le voir, effectivement, c'est Jésus-là, dans la chair humaine, il a été crucifié à la croix du Golgotha. Il est donc descendu dans le lieu inférieur, et il est ressuscité. La Bible dit, il est monté dans le lieu élevé, Il a traversé le tabac, il n'a pas fait Donc, il a fait captive la captivité. Il est monté dans les lieux très haut. Oh, Qu'est-ce qui se passe La Bible dit il est assis à la droite des dieux. La Bible dit qu'il y a un seul Dieu. Je crois que c'est cela dans les le livre de Timothée, le débat le ça. Vous l'avons lu ici avec nous. foi, Timothée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 il s'est donné lui-même avançant pour tous. Amen. Amen. Et c'est Jésus-Christ là, il est monté dans le lieu très élevé, assis à la droite de Dieu. En fait, aujourd'hui, il est assis. Amen. Mais maintenant là, c'est son esprit Amen. qui est dans l'église. Pas Jésus la forme de Jésus lui-même, mais son esprit à lui. Amen. Parce que le corps, il est assis. Attendons que ses ennemis Devenir son marche. Oui. C'est devenu foi. Tout ce que je vous dis, lisez les Saintes Écritures. Mm -hmm. Alors, vous allez remarquer une chose. Dans Luc au chapitre 17, nous devons comprendre ces choses-là. Nous retournons. Luc chapitre 17. Luc 17. Alors il nous dit, il nous a montré effectivement, il nous dit, nous relisons encore, car comme l'éclair est splendide et brûle des du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il ne faut pas qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Vous avez saisi cela Est-ce que vous avez saisi cela Amen. Le verset suivant, il dit, prêtez maintenant attention à chaque parole. « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. » Vous suivez cela hum, Maintenant, prêtez bien attention. « Et ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. » Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, les vins et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissés. Mais le jour où le sortit de Sodome, une pluie de feu, et le souffre tomba du ciel, et les fit tous périr. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire en réalité, mon frère et ma Et ceci est très important pour que nous comprenions maintenant la suite du choses. Il dit, ce qui arriva, écoutez bien, hein? ce qui arrivera au jour de Noé, arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Vous suivez cela hein? Avez-vous remarqué dans l'Écriture que nous avons lu ici, frères et sœurs, chapitre 17, c'est pourquoi j'ai dit, prêtez attention, frère, verset 24, il nous dit ceci, car comme l'éclair et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en ses jours ou bien en son jour. C'est écrit bien en son jour, n'est-ce pas Pas en ses jours, mais en son jour. Maintenant, quand nous avons lu avec vous, au verset suivant, verset 26, il dit bien, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour, au plus bien, du Fils de l'homme. C'est toujours nécessaire, absolument important, frère et soeur de prêter attention. Et le répète encore ici, il dit, mais il montre effectivement les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, pariaient leurs enfants autre jour ou Noé. Qu'est-ce qui s'est passé effectivement au jour effectivement de Noé? Parce qu'ici, si, il ramène ces jours-là en rapport avec pas le jour du Fils de l'homme, mais au jour du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé effectivement en ces temps-là Si Ce nous prenons dans les scènes d'écriture, dans Genèse au chapitre 6. Genèse au chapitre 6. Voyons ici, l'écriture nous dit. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, le fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et prirent pour femmes parmi toutes celles qui choisissent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne continuera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours sont des 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles de l'homme des hommes. Et qu'elle leur donnait des enfants, ce sont donc ces héros qui furent fameux l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se protègent juridiquement vers le mal. L'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre et fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, au, au il et aux oiseaux du ciel, car je me réponds de l'avoir fait. Amen. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici donc la possibilité de Noé. Noé était un homme juste intègre. Dans son temps, Noé marcha avec Dieu. Noé engendra trois fils, cinq, comme et Japhet. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa foi sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chose est arrêtée par des vers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais détruire la terre. Fais-toi donc une arche de bois de vos frères, Tu poses cette arche ainsi, ainsi, ainsi, ainsi. ainsi. C'est Donc, nous remarquons que quelque chose s'est passé pendant cette période-là. Et qu'est-ce qui s'est aussi passé, effectivement C'est que le Dieu du ciel, lui-même, s'est adressé à cet homme du nom de Noé. Et il a parlé à Noé, effectivement, et lui disant Voilà ce qui va se passer tu fais ça, tu fais ça, tu fais ceci. Et voilà effectivement que toute chair va devant moi, je vais souviens détruire, mais c'est lui qui voudra entrer dans l'arche. Celui-là sera donc. Toi, Noé, prépare l'arche, comme vous savez, Noé a eu à pouvoir rendre témoignage aux hommes de ce que Dieu lui-même. Lui a adressé comme parole Dieu, Dieu du ciel a parlé effectivement à nos Lui révélant dit. ce que lui, il allait réellement faire. Pour que Noé puisse arriver à pouvoir parler effectivement aux hommes. Leur faisant comprendre effectivement ce que Dieu avait comme intention de pouvoir faire. Et que si maintenant, si dans leur cœur, il voulait être sauvé. Il avait une voix de secours. Et Dieu lui-même avait réellement prouvé pour ça. Ça, c'est nouveau. Nous prenons maintenant le temps de l'autre. Genèse au chapitre 18. Merci. Il le dit. L'éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente. Pendant la chaleur du jour, il épa les yeux et regarda. Et voici trois hommes qui étaient debout près de lui. Et quand il les vit, il courut devant eux depuis l'entrée de sa tente et se procéda en terre. Il dit Seigneur, j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et vous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Amen. Amen. Abraham, Allah, est fait dans ce qu'il a fait à pouvoir faire effectivement. Chapitre 18, toujours, tournons vers le verset 7. Ces hommes se levèrent pour partir et regardèrent du côté des sonnes. Abraham, alla avec eux, pour les accompagner. Verset 17. Alors l'Éternel dit Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations sur la terre. de la terre, car j'ai choisi en fait qu'il ordonne à cette vie à sa maison, après lui, de garder la foi de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplit en faveur d'Abraham le promesse qu'il lui a faite. Et l'Éternel dit Prêtez bien attention, les cris contre Sodome et Comment s'est et leur péché est un c'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela ne va je le saurai. Amen. Donc, comme au jour de Noé, comme au jour de Lot, effectivement, et Lot nous en dit tout à l'heure, effectivement, aussi. Vous remarquez très bien, bien-aimés, frères et sœurs, que tant Noé qu'Abraham, effectivement, il s'est passé une chose. Et là, c'est la Bible qui dit, mais l'Éternel dit, mais les cris de Sodome et Common sont montés vers moi. Et je suis... Il est très bien. On l'a bien encore servi pour moi. Verset, mais. Oui, verset verset. Oui. Les cris contre Sodome et Common s'est accru et l'ont énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont ainsi entièrement, selon le bruit, venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Amen. Donc c'était bien l'éternel lui-même, dans cette théophanie, effectivement, qui est descendu dans la forme et qui était là assis avec Abraham. C'est vrai ou pas? Qui a mélangé avec Abraham et qui a même pu aussi, effectivement, le lait comme Abraham avait réellement servi. C'est celui qui dit à Abraham que je suis descendu, je vais voir effectivement si les choses en, en sont ainsi. Regardez la manière dont les choses étaient sont passées, frères et sœurs. Comment d'abord cet homme, Abraham, a eu à recevoir ces étrangers qui passaient, auxquels il appelait effectivement pour leur laver les pieds, pour arriver à pouvoir le recevoir avec autant de, de, de, de, de, de, de choix et d'empressement. Est-ce que le Seigneur a eu à pouvoir dire Regardez quand les deux hommes sont arrivés là à Sodome et comment. Regardez bien, chapitre 19, regardez ça. Et les deux anges arrivèrent donc à Sodome sur le soir, et l'autre était donc assis à la porte de Sodome. Quand l'autre le vit, il se leva pour aller au devant Dieu, écoutez très bien, et se procéda la face contre terre, puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit, lavez-vous le pied, et vous vous leverez le bon matin, et vous poursuivrez votre route. Non répondit-il. Nous passons la nuit dans la rue. Mais l'autre les pressa tellement qu'il ver chez lui et entraient dans sa maison. Il leur donna un festin et il fit cuire des pains sans le vin et ils mangeaient. Voyez de quelle manière Abraham avait réussi de l'autre côté? Et comment aussi l'autre ici a réussi à effectivement des dans sa maison? et ça. Un fils de Dieu. Il y a quelque chose de Dieu au dedans de lui? Lorsque Dieu fait quelque chose, il ne peut laisser étranger. Amen. Amen. Quand vous résistez à l'action des dieux, c'est quand vous Dieu vous parle, frères et sœurs, il y a du vide en vous. Amen. La profondeur appelle la profondeur. Amen. Et là, il avait bien un message. Tant à l'autre que Dieu lui a adressé. Tant à la même que le Seigneur qu a parlé, effectivement. A ah aussi à Noé, ainsi d'essuie. Et là, comme nous voyons, ce sont donc des anges qui sont descendus avec le message que Dieu a eu à pouvoir aussi. Parce que c'est Dieu lui-même qui est descendu, là, pour voir les contrées Donc, ils avaient bien une parole qu'il leur avait adressée. C'était en fait, qu'est-ce que nous pouvons voir là C'était Dieu lui-même en action et Dieu lui-même parmi les hommes, comme avec Noé, c'était Dieu lui-même comme avec effectivement aussi au temps d'Abraham avec l'autre. C'était toujours Dieu lui-même qui était en action et qui apparaissait effectivement là, et qui parlait, et qui disait effectivement ce qu'il a été, comme Abraham a eu à pouvoir intercéder aussi. Maintenant, nous retournons votre attention, nous retournons dans Luc 17. Nous retournons dans Luc 17. Pour la lettre. Nous lisons au verset 28, il dit, ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, pâtissaient. Mais le jour où l'autre sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Vous suivez Et dans le verset 30, il dit, il en sera de même le jour où le fils de l'homme paraîtra. Amen. Amen. Et là, c'est absolument nécessaire que nous comprenions ce jour. Il est comme il s'est passé au jour de Noé, ainsi de suite. Parce que parler de Noé, il en sera de même comme au jour au large, le fils de Noé. Vous avez lu avec moi, non oui. Verset 20, il dit qui arriva du temps du Noël, arrivera de même au jour, au pluriel, du Fils de l'homme. Et puis il nous a montré les tableaux avec l'autre, effectivement. Et puis à la fin, maintenant, vous êtes tranquille il dit Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. Pour, que vous, que, pour que vous compreniez encore bien, frère il nous dit En ces jours-là, que celui qui sera sous le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas sur le, pour le prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de l'autre, qui celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous l'ai dit, en cette nuit-là, des désons, voyez Dieu vraiment parfait. Dans une Écriture, il peut mettre des événements Amen. qui peuvent arriver à voir se passer. Amen. Amen. C'est la grâce de Dieu, mon frère et ma soeur. Dans cette écriture, il montre effectivement la part à Israël et aussi les nations. Amen. Des deux qui seront dans le toit, effectivement. Et les face Avec Titus, vous savez, nous Amen. Quand il est quand quand vous avez ces choses humaines, ne retournez pas. Tout est caché, Dieu révèle. Amen. Dieu Amen. Amen. Pour ceux qui sont à lui. Amen. En fait, ils comprennent. Maintenant, pour que vous réalisez effectivement que. Lorsqu'il est parlé ici au chapitre 17, verset 30, que c'est en rapport avec nous aussi. Ici il dit, il en sera de même le jour où le fils de l'homme paraîtra. Parce que puis il a dit, en ah, cette nuit-là, seront dans un lit, vous savez ça non oui. Là sera de plus laissé. Alors, qu'est-ce que cela veut dire effectivement qu'il en sera de même le jour où le fils de l'homme paraîtra Voilà, frère et soeur. Et cela, que réellement les écrivains ici, les traducteurs, ont mal traduit. Et ça prête confusion ici. Oui, mon frère, quand il va parler pour rendre dans les paroisses, il faut parler là-dedans, ce n'est pas nécessaire. Si vous prenez la version anglaise, prêtez bien attention à cela. Nous allons prendre cela dans la Bible anglaise, je vais vous traduire. Dans la Bible anglaise, dans Luc au chapitre 17, je vais vous lire. Luc chapitre 17, alors verset 30 yeah mm -hmm. so I say, and thus shall it be in the day when the son of man is revealed lorsque le fils de l'homme est révélé -hmm. donc manifesté mm ce n'est pas que le fils de l'homme apparaîtra Lorsqu'il sera révélé. Ici, ce n'est plus le fils de l'homme en tant que Jésus de ma Non, mais le ministère. Amen. Le ministère. Vous étiez froid encore, vous pensiez, il va nous amener loin du message. Mais là, quand on parle du ministère, Alléluia. Parce qu'on voit William, frères et sœurs, écoutez toujours la parole des Dieu. Amen. Jamais vous dire, mais maintenant, vous nous amenez. Où? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. On va sortir ici. But... Non, frère. Et il y a du respect pour la parole de Dieu. Voilà. Il vous instruit pour que vous ne soyez pas séduits. Vous avez placé confiance dans les hommes, mais ils vous ont trompé. Amen. On a dit oui, mais on a dit c'est un séduit, c'est un Christ. Est-ce que je suis Christ, moi Non. Il faut être un fou. Mm. Pourquoi cette banalité, frère Jésus, Christ, le Christ, ne vient pas naturellement comme moi, non, non. Il est au milieu de nous, Amen. mais dans son esprit. Amen. Amen. Amen. Frère, c'est absolument important parce que oh, c'est sont des hommes, mais non, ils vous ont trompé. Mm. Maintenant, c'est absolument important qu'on comprenne cela. Et, il en sera demain, le jour où le Fils de l'homme sera donc révélé. Depuis le temps, Dieu a manifesté sa puissance en Israël. Et est très bien, mon frère et ma soeur, c'est nécessaire cela. De la même manière que c'était lui qui a fait sortir le peuple, les hommes pouvaient le voir. Et ce n'était pas un homme qui le faisait. Et s'il est le même, qui ne change pas, s'il doit faire sortir aussi un peuple ici, il doit aussi agir de la même manière. C'est pourquoi, frère, il faut bien faire la différence quand on a un nom Dieu peut agir aussi puissamment dans un ces homme. C'est là le rêve que beaucoup commettent. Mais l'homme ne peut pas être amené au niveau des dieux. Le ministère est le ministère, l'homme est l'homme. Pour les nations, pour les gentils, comme le Saint-Écriture le démontre effectivement. Avant donc que vienne le jour grand et terrible, effectivement, Dieu avait fait la promesse de la restauration, de rétablir toutes choses. Et ce que nous devons comprendre, ce que. en rapport avec l'œuvre du salut, comme Dieu s'est manifesté en Israël dans ce ministère de fils de l'homme, dans lequel tous pouvaient avoir cette certitude, comme Nathanaël, que Philippe a dit, nous avons trouvé, et qui Moïse et les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Vous savez, Nathaniel lui a dit, mais peut-il venir quelque chose de bien de ce côté-là Il lui a dit, viens toi-même. Et quand il le vint, lorsqu'il s'approcha de cet homme-là, Jésus, pas un esprit, l'homme Jésus. Il regarde, il dit, mais voici donc un Israélite dans lequel il n'y a point de faute. Qu'est-ce qui s'est passé Il a discerné cette pensées. Il a été dans son fort intérieur. Il dit, ça, aucun homme ne pouvait le savoir. Il faut être un prophète. Et nous avons. Comme la femme au oui. prix. Oui, mais vous, vous dites qu'il faut adorer. C'est l'homme. Il dit femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Et l'adorateur, vous avez dit, il dit oui, il dit oui. L'homme vient de Dieu Il dit, après, il dit, nous savons que quand le Messie viendra, qu'est-ce qu'il va faire Il nous dira de Dieu. Là devant, il discernait certainement le secret Des hommes avec ces signes avait et que le peuple devait reconnaître. Avec certitude, ces signes-là n'étaient donnés que pour les gens. Amen. Les élus pouvaient voir et reconnaître. Or, le peuple d'Israël, c'était un peuple élu, non C'était pas pour les nations. C'était pour que eux, pour qu'eux réalisent que voici donc, c'est certainement, celui-ci est vraiment le Messie. Parce que les scènes Écritures se manifestent dans son ministère. Nous pouvons voir que réellement qu'il discerne le pensée, c'est C'est comme le prophète. Il est donc le prophète. Il est donc le Messie que Dieu a eu à pouvoir faire promesse effectivement au peuple d'Israël. Mon frère et ma soeur, Jésus-Christ n'a jamais été dans les nations pour apporter la parole de Dieu. Il ne l'a jamais fait. C'est là que je voudrais que vous puissiez bien prêter attention. Il ne l'a jamais fait. Et maintenant, regardez très bien. C'est là que beaucoup aussi se sont trompés dans le Livre des Actes, au chapitre 13. a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Cette parole, effectivement, de l'Écriture, se référait à 100%. Au Seigneur Jésus. Pensez-vous que Dieu vraiment est un Dieu qui dit les choses sans savoir? Avant même que le Messie entre en scène. C'était écrit dans les Aïe. 49 et 42. Amen. Regardez très bien. Oh, en fait, la dispensation-là était simplement quand il venait, il venait pour, les meufs, pour, pour Israël. Il n'est pas à la génération. Mais il a dit j'étais établi. Ah, oh, que Dieu vous bénisse. Puisque Dieu vous ouvre les yeux. Amen. Amen. Pour être la lumière des nations, c'est vrai, non? Amen. Et porter mon salut jusqu'aux extrémités. Amen. Mais il est mort en Israël. Amen. Amen. Alléluia. Voilà. Amen. Amen. Il est mort là. Hum. On s'est venu là. Hum. Résuscité là. Amen. Et là, il est monté. Amen. Alléluia. Le, portier, oh. le salut oh, okay. jusqu'aux yeah. extrémités de la terre. Yeah. Jésus oh, yeah. Yeah. le Christ, il revient. Oh, dans l'Esprit, pour être dans ses serviteurs. C'est pourquoi pour les nations, il fallait un ministère, Amen. comme si le William Rolam, ou le ministère de Fils de l'Homme, c'est manifesté. William Rolam n'était pas le Fils de l'Homme. Mais le ministère, c'est pourquoi il avait le discernement Amen. pour monter à Dieu Christ. Amen. Et le même hier, aujourd'hui, éternellement, et qui continue à servir Amen. et à prêcher l'évangile. C'est là la visitation maintenant Amen. de fils de l'homme parmi les nations. Amen. Amen. Jamais dans la forme de la chair, non. mais dans le ministère non. spirituel. C'est pourquoi la Bible dit, et c'est lui qui a des oreilles. Amen. Entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Mon frère et ma soeur, mm. sautez les traditions mm. dans lesquelles on vous a enfoncés. Mm. Mais manifesté un Christ. Non, mm. je ne suis pas. Mm. Mais mon ministère dans la Bible, j'ai été établi pour être une nations, Ça, Dieu l'a donné. Amen. Et s'il si a donné, je ne suis pas le Christ. Mais lui, il est le Christ. Amen. Et il ne peut pas être dans la chair comme moi. Non. Mais l'Esprit est là. On conduit. Amen. Amen. Le peuple de Dieu. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.